Bonjour à tous. Oui, en effet, on va euh, dans cette dans cette session. Je vais euh, je vais évoquer un certain nombre de, de concepts. Euh, tout ce qui est lié aux cookies, blog, GDPR, etc. Euh, si je prends le, juste l'exemple de GDPR, je pense que vous avez tous été, euh, euh, j'irai alerté en tout cas par vos directions juridiques en disant attention GDPR, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial, etc. Donc je pense que vous êtes très conscient de l'impact de GDPR, de demander le consentement pour traquer de la donnée sur vos visiteurs et vos clients. Euh, je vais surtout moi m'arrêter sur quelque chose qui est, qui est important, c'est le fameux cookie. On vit avec le cookie depuis, depuis très, très longtemps. Et euh, bah, qu'est-ce qui va se passer avec ce fameux cookie pourquoi je vais en parler Alors Je passe sur le speaker qui, qui, qui, qui est moi, je me présente peut-être rapidement. Je suis, je suis Pascal Morvan. je suis chez Tilium et je m'occupe de la partie avant-vente, je suis senior solution consultant. Et on aura l'occasion, si vous venez à la conférence de demain, de, de vous donner plus de détails sur, sur Tilium, qui est une société qui j fait tout ce qui est lié à la collecte de la data, à l'enrichissement de la data, et on parle beaucoup de, de, de CDP. Et comme on est sur les points de collecte, ce que je vous disais, c'est que tous les jours, je pense je pense que dans la presse, vous voyez tous ces articles qui parlent de ITP, de l'adblock, etc. Et tous les jours, il y a des nouveautés. Tous les jours, on voit quelque chose. Et je vous ai mis un peu là les dernières nouvelles sur qu'est ce qui se passe autour de ce fameux cookie. Et pour bien comprendre cette, cette problématique, c'est quel va être l'impact globalement de toutes ces modifications d'ITP, d'ITP 2, 2.1, 2.2, etc. Quel impact ça va avoir sur vos technologies marketing, adtech et martech Et le principe a été le, le suivant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quand on regarde ce fameux cookies, on fait bien la distinction entre ce qu'on qu appelle le first party cookie et le third party cookie. D'accord euh, Autant on voit de plus en plus que les navigateurs bah, bannissent tout ce qui est third-party cookie. Donc, c'est des cookies tiers, c'est des ID tiers, etc., qu'on va essayer de chercher dans des domaines qui ne sont pas ceux de, de l'entreprise. Euh, la first-party, le first-party cookie, c'est ceux que vous vous pilotez. Mais le fait que tous ces cookies qu'on avait l'habitude de garder pendant très, très longtemps au niveau du navigateur. Bah, la durée de vie de ces cookies, tout le monde, les, tous les navigateurs annoncent que on réduit la durée de vie. On a parlé euh, au départ de quelques semaines, de quelques mois, on parle de sept jours, on parle d'une journée. Maintenant, c'est que tous ces cookies vont s'effacer, par exemple, au bout d'une journée. Et quels vont être ces impacts Le fait qu'on n'ait plus ces cookies ou qu'on ait plus ces informations, bah, euh, il y en a un certain nombre. Le premier, c'est par exemple, c'est euh, toute la problématique pour suivre un visiteur dans le temps, surtout quand il n'est pas identifié. Quand je suis identifié, ça va être facile parce que j'ai un ID client ou un, un, un, un identifiant qui vont me permettre de suivre le parcours de ce visiteur dans le temps. Donc ça va avoir un impact sur tout ce qui est lié à, au suivi. Donc vous allez avoir une explosion du nombre de nouveaux visiteurs parce que si je viens un jour sur deux, bah, je serai toujours considéré comme un nouveau visiteur. Donc ça, c'est un premier impact. Le deuxième impact, c'est pareil, c'est qu'on stocke souvent, par exemple sur les solutions d'AB Testing, où on stocke quelles sont les, les campagnes, quels sont les contenus qu'on a poussés sur ce visiteur, ben je vais aussi les perdre. Euh, autre problématique, c'est euh, toutes les technologies qui requièrent d'aller chercher un ID, un ID third party. Aujourd'hui, on va souvent chercher un ID, par exemple, pour alimenter une DMP, pour alimenter euh, toute une série de solutions. Il faut aller lire le cookie tiers pour retrouver cette valeur et envoyer cette information à travers un tag pour pouvoir alimenter ces technos. Comme on ne va plus être capable de lire ce third-party cookie, on ne va plus être capable d'alimenter correctement. Et vous le voyez tous, aujourd'hui, c'est la baisse du nombre d'événements que vous êtes capable d'envoyer vers ces technologies. Euh, un, autre, un autre impact, c'est... Euh, tout ce qui est lié à, je dirais, aux médias, vous faites des campagnes et vous voyez aujourd'hui que le nombre d'impressions que vous allez pouvoir pousser ou que les technologies vous poussent sont plutôt en tendance baissière. Pourquoi Parce que je n'ai pas retrouvé ce fameux ID. Et puis un autre point aussi, vous utilisez souvent tout ce qui est lié au tracking, ce que j'appelle cross domaine J'ai plusieurs marques, j'ai plusieurs sites web, etc. Et j'ai envie d'avoir la vision du parcours du visiteur. Là, pareil, ça va être une problématique qu'il va falloir gérer. Alors par rapport à ça, bon, on se dit bah tiens, c'est quand, quand même dommage, mais il y a aujourd'hui un certain nombre de solutions. Alors je les ai classées un petit peu en deux types de, de solutions, il y a ce que je vais appeler les solutions qui sont plutôt court terme. Okay Tout le monde a parlé à un moment tiens ouais, c'est vrai, le, le fingerprinting, ça me permet d'essayer d'identifier quelqu'un d'inconnu et j'ai essayé de mettre en place ces technologies. On a parlé aussi de stocker non plus dans un cookie, mais dans ce qu'on appelle le local storage, dans le navigateur, de se dire, tiens, je vais stocker cette information. Je dirais aussi plus à long terme, on va rentrer, et je pense que vous êtes tous conscients de ça, de rentrer dans ce qu'on va appeler l'authentification. C'est-à-dire qu'en gros, ça va être maintenant de se dire, je ne laisse plus l'accès libre à mon site tant que la personne ne s'est pas identifiée pour pouvoir derrière la suivre correctement. Ça, c'est un petit peu ce qu'on peut voir aujourd'hui à court terme et c'est ce qu'on voit souvent dans la presse. On parle de tout ça. Mais ben voilà, qu'est-ce qui se passe On commence à se dire, tiens, je vais utiliser ce type de palliatif. Et puis, ben, Google a annoncé l'autre jour, euh, il y a quelques jours, en disant, ah c'est fini, je vais m'occuper du fingerprinting, parce que ça, ce n'est pas, euh, pas lié à la privacité. Apple lance, pareil, il y a quelques jours, en disant, je vais lancer ITP 2.2. Et les deux axes d'attaque d'ITP, c'est les URL, et pareil, le fingerprinting. Quand je parle des URL, c'est quoi C'est que vous savez que tous, on a souvent dans les URL, je viens d'un site partenaire, etc. Et puis on passe plein de trucs dans l'URL, un numéro d'ID, une campagne, la source on en passe plein des trucs dans l'URL. Ben, c'est quelque chose qui va aujourd'hui être attaqué aussi à travers les navigateurs. Et tout ça, bah, c'est quoi C'est que si je n'arrive plus à retrouver la source, bah, ça va avoir un impact sur l'attribution, sur l'affiliation, euh, sur toute une série de technologies. Parce qu'aujourd'hui, je me servais de ça pour pouvoir euh, calculer. Et donc, il va falloir repenser tout ça. Et euh, l'idée, c'est quoi C'est qu'il bah, y a d'autres solutions. Plutôt que de travailler avec le navigateur, c'est de dire qu'il bah, faut passer à ce qu'on appelle au serveur to serveur. En gros, la technologie du serveur to serveur, c'est de se c'est de bypasser hein, le, le navigateur qui essaye d'aller chercher des ID pour l'analytique, pour toute une série de technologies. C'est le principe, c'est de se dire que je vais envoyer une requête à un certain nombre de technologies, à Google, à Facebook, à Criteo, à Pnexus et autres, et je vais lui dire, bah donne-moi donne cette information. Et non plus le navigateur va pousser la data, mais le serveur va récupérer cette information, et en serveur-to-serveur, serveur, on va aller pousser et alimenter l'ensemble de ces technologies. Un autre point aussi, c'est que je disais ce cookie, ben, on s'en sert aussi souvent pour stocker énormément de choses. Il y a plein de gens qui stockent dans des cookies, par exemple, tout ce qui est lié au consentement. Savez, pour GDPR, on va. Voilà, qu'est-ce que je consens L'analytique, le display, la perso, etc. Mais si on supprime tous les jours ce fameux cookie, bah, tous vos visiteurs, tous les jours, vous allez leur de demander eh, au fait, tu es d'accord pour euh, l'analytique, pour le display, etc. Je pense qu'en termes d'expérience client, ça va être quelque chose d'assez euh, négatif si on me demande constamment. Euh, on stocke les, tout ce qui est logging il euh, y a des gens qui stockent dans les cookies la liste des produits, des derniers produits vus, des devis, des simulations. Euh, voilà, les paniers abandonnés, etc. Donc forcément, bah, tout ça, on va le perdre. Et la deuxième, bah, la deuxième je dirais que ce qu'on peut faire, c'est comment rendre persistant cette donnée qui demain sera complètement volatile. Et il y a une solution aujourd'hui, c'est ce que je vais appeler la Customer Data Platform, qui permet de stocker l'intégralité de cette information pour pouvoir eh bien, faire en sorte que, Plutôt que de le stocker dans un cookie, je stocke tout ça dans une customer data platform. Et cette customer data platform, elle va être capable, d'accord, en temps réel, d'aller réalimenter, alors je prends un terme technique, le data layer pour pouvoir être utilisé au niveau des frontaux, du web, des apps, etc. Mais être aussi. Appeler depuis n'importe quel type de système, un call center ou autre, pour pouvoir récupérer cette information. Et donc, c'est vraiment le serveur to serveur, à la fois pour envoyer de la donnée, mais aussi pour la stocker et ensuite la repartager avec l'ensemble des technologies à tech et MARTECH. Merci.